Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est un film plutôt surréaliste et burlesque. Et donc mon personnage c'est celui de Stella, qui est une femme plutôt joyeuse, qui a un, un passé comme ça de, de, de comédienne ou de clown qui prend la vie du bon côté qui, et, et euh, assez vite dans l'histoire il y a un tremblement de terre et donc du fait de ce tremblement de terre elle a un accident cérébral et, et elle perd le sens de l'humour. J'ai regardé une émission qui passait à la, la RTBF qui s'appelle Matière Grise, une émission un peu scientifique, très scolaire, très didactique. Et là il y avait des missions sur, sur les cérébraux lésés et on expliquait le cas d'un gars qui avait, qui avait euh, un problème de langage et de sens de l'humour. Un moteur qui avait perdu son sens de l'humour et ça, quand j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai éclaté de rire donc euh, je me suis dit il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Elle va croiser toute une série de personnages euh, dont celui euh, de Frank qui sera interprété par Sam Wick. Il y a eu aussi dans le, dans le passé cette situation. Et, et en fait, voilà je, de par la rencontre, il va être guéri parce que ma, malgré le fait que je ne ris plus, je continue à faire rire les autres. Et donc, à partir du moment où je le, je le guérirai, il, il voudra absolument me retrouver, me suivre euh, pour, pour maintenir son, son bonheur et son sens de l'humour. Et, et du coup, ça se transforme un peu en road movie, en comédie romantique. Voilà. Il y a un peu plein de gens qui se mêlent. Et, c'est tout plein de situations assez extraordinaires. J'ai pas voulu traiter le sujet comme on traiterait un documentaire autour de la question. Quoi. Donc pour moi ça reste de la fiction, c'est un point de départ pour raconter, raconter des choses plus subtiles sur la condition féminine, mais enfin ça c'est vraiment loin. Derrière, les relations amoureuses. C'est aussi une histoire de perception décalée du réel en fait. J'essaie de trouver des idées de départ qui me permettent de raconter des histoires différentes, un peu différentes, tout en restant réaliste. Je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends une actrice comique pour interpréter ce rôle Ou plutôt une actrice dramatique. j'ai essayé avec une actrice comique. Mais après je me suis dit non, c'est pas ça, c'est la mauvaise direction. Après, quand j'ai pensé à une actrice dramatique. J'ai pensé à Sandrine parce qu'il y a longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et qui a énormément de talent. Quand l'idée est venue de faire un workshop de yoga du rire dans le film, bah j'étais en suivant pour voir comment ça se passait. Et donc il me fallait, on va dire, un prof, un prof de yoga du rire, et donc j'ai pensé à Fiona Gordon et Dominique parce qu'ils peuvent tout à fait être deux. Voilà, C'est un travail très physique, qui bien leur allié parce qu'ils ont euh, une formation de clown et de comédiens enfin je dirais on va pouvoir s'amuser avec eux à partir. Non mais ça va à l'aile Déjà vous tirez la gueule C'est coupé, merci Ok bien on passe au pas point Ok, très bien